Bonjour, bonjour à vous, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils. Je m'appelle Yushka, pour ceux qui ne me connaissent pas. Yu, Yu, Yushka, voilà, comme ça, ça se prononce. Mais on s'en fiche de toutes les façons, on est là pour donc, les énergies de la semaine du 18 au 24 mars. On va pas se prendre la tête. Hein? <rire> Alors, les amis, comment allez-vous Comment allez-vous J'ai fait mon petit trill là. Hein? Donc, euh, je vais regarder un petit peu ce qui se passe en ouvrant avec les 22 cartes majeures. Donc, du Tarot des 5 Soleils que vous pouvez trouver sur mon site. Tarot des 5 Soleils. Et vous verrez là-bas mes services. Voilà. Ce jeu, vous pouvez le trouver nulle part ailleurs, hein, je vous dis tout de suite. Puisque c'est ma création. Alors. Ah, bah, décidément. Est-ce que vous vous souvenez qu'en ce moment, je, tire, je reviens souvent, disons, avec les mêmes cartes euh, la semaine passée, j'avais tiré déjà celle-ci en troisième position, celle-ci, elle arrive, donc c'est la faucheuse, elle arrive en première position. C'est clair qu'en ce moment, il y a un cycle qui se termine. J'avais dit que euh, la, la semaine passée, est-ce que vous vous souvenez, j'avais euh, sorti, disons, la lune avec euh, le fameux K1 il euh, y avait l'œil, aussi avec le capricorne, sais, de, de mémoire. Et donc, il y avait également la faucheuse. Je disais, quel drôle C'était vraiment une, un, un drôle, euh, comme ça, pour, pour, pour des annonces, disons, assez générales. Et puis, c'est vrai que, disons, ce, ce, ce trio de cartes, quelque part, euh, nous fait vraiment passer, euh, penser maintenant, disons, à la fin... Euh, d'une époque. Hein. Alors la fin d'une époque, euh, si je pouvais vous la résumer, disons pour la semaine passée, c'est vraiment un écroulement, euh, un écroulement. Il faut faire écrouler complètement euh, des choses qui vous plaisent plus, euh, qui vous déroutent, euh, qui, vous, qui vous mettent complètement mal à l'aise. Vous avez, vous savez, l'œil un mauvais regard sur ces choses et tout, et ça, et ça vous trouble, au fur et à mesure ça vous trouble, c est, c est ça, ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements, dans des réflexions qui sont un petit peu euh, euh, parfois douloureuses, pourquoi Parce qu'on est assis quelque part entre deux chaises, on ne sait pas un petit peu de quoi, euh... alors ça peut être pour les sentiments, ça peut être pour l'argent, ça peut être pour n'importe quoi, chacun disons avec son karma, maintenant il en est là, à avoir un peu le nez, Vraiment dans son assiette, hein, concernant naturellement ce qu'il a à régler, hein, lui, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec euh, un, un truc qui, re, qui revient euh, systématiquement, comme euh, chercher, chronique, hein, maladie chronique, hein. voilà, il y a des, donc euh, le karma, c est, c est, c est, il y a aussi il y a un côté, disons, euh, euh, chronique, hein, euh, alors, il faut faire très attention, mes amis, à, le, à votre santé. Euh, là, euh, naturellement, concernant la santé, moi, la meilleure chose que je pourrais, disons, vous suggérer, vous suggérer pour le moment, c'est de faire vous-même vos repas. Écoutez, mangez ce que vous voyez. Mangez ce que vous voyez. Je sais que ça ça prend plus de temps et tout que d'acheter, par exemple, une plaquette, euh, disons, de, de, de, de carottes râpées. Et vous, quand vous la râpez, je sais que c'est plus de temps. Mais il euh, y, un, un, y a un capital santé dessus qui est absolument euh, tout à fait incroyable. Je vous le dis tout de suite. Ça fait pas photo, mais du tout, du tout, du tout. Premièrement. Et deuxièmement... Euh, c'est magique, voilà. Ça attire de bonnes énergies dans la maison. Faut le savoir, faut le savoir. Quand vous créez vous-même vos aliments dans la maison, si on pouvait vous apprendre ça en premier en disant oui, moi je veux faire de la magie, et eh ben c'est la première chose que je vous enseignerai. Faites à manger chez vous. Prenez, vous avez une patate, non, prenez pas en poudre regardez-la, la patate, elle va vous parler, elle apporte toute une énergie de la terre et tout, elle va vous la transmettre dans votre corps. Je vous dis ça parce que là, à nouveau, euh, j'ai eu naturellement, disons, euh, quelques expériences, disons, de contact avec des personnes cette semaine et il y, y a des choses, disons, récurrentes qui, euh, qui avec, avec donc les, les consultations, qui revenaient et qui allait à tout le monde. C'était ce truc, attention de ce qui vient de dehors, de chez toi. Moi, je sais que la première des choses, surtout avec ça, euh, cette, cette carte-là, la faucheuse, elle nous parle toujours, tout de suite, ça, premièrement, c'est notre terre, c'est ce que nous apporte notre terre, les bienfaits de notre terre, mais également, disons, le côté fauché, faucheuse, fauché. Vous savez, quand on dit « je suis fauché », ben on peut être fauché par l'argent mais on peut être fauché parce que justement on ne cocote pas ça disons à l'intérieur de sa maison alors maintenant on peut le reprendre pour n'importe quoi vous voyez pour n'importe quoi euh, plus on, on, on laisse sa porte ouverte hein. c'est pas une question disons d'être euh, euh, moi je suis là toi tu es là etc etc de faire un pan absolument il faut recréer à l'heure actuelle vraiment une cellule intime quand on vous dit « faites de la méditation bah », c'est bien bon « faites de la méditation », mais si vous faites de la méditation et que le reste n'y suit pas, ça ne sert à rien. Si vous faites de la méditation, j'assure, si vous faites de la méditation et quand vous êtes dans la rue, n'importe où, vous n'êtes pas capable de voir les yeux, de lever les yeux, de lever, euh, disons, euh, euh, comment on va dire, euh, sur, sur la beauté de la vie, le paysage, le nuage et tout, enfin, toutes ces choses-là. Ça, c'est important. Ça nourrit, vous Comprenez, ça nourrit votre âme, ça nourrit votre énergie. Or, maintenant, euh, ce qui est dommage, c'est que dès que les gens, disons, ils ont une minute, ils ont même pas une minute, en définitive, ils ont le, le côté euh, scotché avec, euh, avec, la, avec le téléphone. Euh, ce qui fait que... Euh, attention, les ondes. Comme la télé, si vous savez, il à un moment donné, tiens... Euh, on était rentré dans, dans un système, hein, c'était avec même, je crois, autant que je me souvienne, ça, il y avait eu un scandale qui avait été soulevé parce qu'il y avait des images subliminales, hein, disons, pour faire élire le président euh, qui était le président Mitterrand à l'époque. Il avait utilisé ce genre de choses. Moi, ça avait été enterré, etc., etc., beaucoup de choses se sont enterrées pour le moment et tout. Soyez sages, les amis eh bien, vous êtes nourri par des tas de choses, d'extérieur à vous, par des ondes, naturellement, et le peu de moments où vous pouvez vous retrouver, vous recentrer, ça peut être, disons, perturbant, perturbateur, y compris avec cette bouffe qui vient d'extérieur de en ce moment. Évidemment, vous allez acheter votre carotte, ça vient de l'extérieur, mais au moins, vous la voyez en entière, votre carotte, vous voyez et à la fin, euh, tout ça, euh, ça revient moins cher, donc euh, moins fauché, voilà, hein, la sagesse apporte beaucoup de richesse, hein, beaucoup de richesse, hein, voilà. Ah ben, tu as la belle Vénus, voilà, la belle Vénus avec un caractère, euh, disons, là, hein, sur cette carte, très mercurien, c'est-à-dire que c'est l'intelligence et en même temps, disons, la beauté, donc allier, allier tout ça. Alors bien sûr, où ça peut être, disons, la mort de ça Tout dépend, disons, de ce que vous décidez, vous personnellement, naturellement, hein. si vous avez envie, qu'est-ce qu que vous avez envie Parce que ça, c'est une question de qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant Quelle image tu as envie de donner Voilà. Quelle image peut-être tu as envie de recevoir Là, on revient naturellement, parce qu'il y a du mercurien dedans, avec, avec cette Vénus, alors là, on reprend à nouveau, disons, le côté très, euh, ce que je sors en ce moment, de toutes les façons, euh, très euh, euh, électrique, électrique. Euh, le, le, le, ça doit, la pensée doit vraiment, là, en ce moment, disons, passer par le cœur, en disant, si je suis bien, par exemple, et à l'aise, euh, par exemple, c'est mon style d'être comme ça, d'avoir les cheveux euh, attachés ou pas, euh, d'avoir plus de rapport à soi, vous voyez, l'intimité, d'être bien dans sa peau, voilà, tout simplement. Alors, ah, ben oui, c'est tout à fait ça, les amis, absolument, vous voyez, là, on tombe, disons, sur le scorpion, et c'est vrai que le fameux euh, scorpion... Euh, ça nous renvoie, si vous le voulez, moi j'ai euh, des, des choses en tête où, euh, disons, euh, il y avait Vénus qui était en scorpion, euh, il y a six mois en arrière, ça c'était en euh, novembre, enfin novembre je crois c'est quelque chose comme ça, novembre, cette époque-là, où vraiment, c'était vraiment l'époque, donc, euh, de, de l'automne qui arrivait. Et je sais qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de choses, de, de choses qui se sont focalisées ce mois-ci, et qui maintenant, disons, ressortent et vont demander à être nettoyés. Alors, il va y avoir un petit peu des retours, on va dire, des retours en ce moment hein, de, de, de karma. Mais la grande, c'est ce que je, je, je vous dis en ce moment, c'est-à-dire la grande chance qu'on a, c'est qu'à partir du moment où on peut euh, poser les choses clairement, Hein, les dire, les, les, les prononcer euh, clairement, eh bien déjà vous situez quand même un petit peu le problème naturellement. Si vous pouvez l'écrire, par exemple vous avez un vœu, par exemple parce que vous voulez vous rapprocher par exemple de telle personne, ou déménager, ou faire des choses comme ça, concrétiser la pensée créatrice, mes amis vous savez, ça va aussi avec le stylo, vous pensez, vous comme un architecte, c'est-à-dire avant, disons, qu'il écrive, et après, il y a des choses qui peuvent se faire. Ces trois stades, ça, c'est dans la pensée, avec le cœur, j'aimerais, etc., etc. Ensuite, vous écrivez votre truc. C'est pas difficile. Vous marquez puis après vous peaufinez. C'est comme si c'était un projet de vie. Oh non, ça je veux plus. Ça oui, ça je veux bien. Par contre, quand vous avez la la carte, votre message que vous avez écrit à côté de vous. Je vous conseille quand même une chose, une chose, c'est de demander si ce que vous demandez naturellement, il est, il est bien. Si c'est pas bien, euh, c'est mieux que naturellement, il y ait des choses, il y ait des, des, des, comment on va dire, des effets dans la vie qui vous renvoient votre, votre questionnement et votre message. Euh, des fois, on, on, on souhaite des choses et c'est pas bien pour notre vie et on s'en aperçoit des mois plus tard, des semaines plus tard et euh, on regrette. Alors maintenant il, le temps il n'est plus trop au regret. Vaut mieux disons fait sa vie et puis avancer tranquillement je trouve. Il y a des moyens, il y a des techniques. C'est simple les techniques, je, je vous donne des techniques qui sont toutes simples et qui fonctionnent vraiment vraiment vraiment. Mmh. Les gens la plupart du temps ils veulent faire abracadabra avec des machins, des si, des là, etc., etc. Vous ne savez pas ce que vous faites, les amis. Il faut vraiment savoir gérer ça. Parce que quand on fait des incantations, vous ne savez pas qui vous appelez. Ah là là là là là. Et quand on demande, euh, sans le savoir, euh, de l'aide à quelqu'un qui a une, vraiment une tête d'ange, mais c'est un mafieux, bah et après, il vous demande addition. Eh hein. bien, figurez-vous que pour les énergies qui nous entourent, parce que toutes ces énergies-là, elles nous entourent vraiment, voilà. Pourquoi on ne les voit pas Pourquoi certains les voient Eh ben, c'est une capacité, disons, de, de, de, de voir ça, disons, de, de, de, de niveau de, de sensibilité, euh, euh... c'est comme les chiens, ils peuvent voir, disons, certaines choses, où... voilà, nous, on ne peut pas voir, il y a des gens qui sont vraiment hypersensibles et qui peuvent voir, percevoir certaines choses, et d'autres pas, c'est comme ça. bien, euh, là-dessus, j'ai je, je, une certaine, une certaine expérience quand même, je vous le déconseille fortement, surtout si vous n'êtes pas renforcé, euh, et vous n'avez pas, disons, un entourage extrêmement costaud, et pas des charlatans, hein, pas des gourous, hein. là, on ne parle pas de ça, hein, naturellement, hein, des, des, des, des gens qui, qui ont une grande connaissance. Allez les chercher maintenant. L'original, mais c'est le verso là qui arrive. Voilà, et bien c'est le bonheur, voilà, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est les projets qu'il faut poser mes amis. Ouais, la roue qui tourne, il faut briser ce, ce, ce, ce rythme, disons de quand. Là, qui est vraiment euh, bloqué, quelque part. 40, vous voyez 40. <rire> Je vais quand même vous le montrer. Là, la faucheuse, elle porte le nombre 40. Bon, 40, c'est notre, notre terre, c'est notre cycle également. Et ça, c'est dans les cartes donc, mineures, où, donc, on, on doit le, vierge, hein, où on doit, c'est la Vierge, où on doit lever le camp. Donc, il y a un côté, disons, martien, là, où on dit euh, « Non, mais il faut te lever, il faut te battre. Hein. » Vous voyez, il y a Mars, là, qui, qui est en haut, et qui est avec la Lune, la Lune qui risque de t'égarer. Donc, se servir naturellement de son imagination, je reprends. C'est-à-dire, euh, pas de son imagination, oui, de, de partir dans les délires. Moi, quand je parle de l'imagination, je parle de, de l'imagination euh, constructive, c'est-à-dire... Et si j'imaginais ça autrement Et qui est-ce qui m'empêche, qui est-ce qui m'empêche, par exemple, de réaliser un projet, de faire quelque chose de ma vie, euh, une belle chose, hein, même si avant, vous voyez, je l'avais enterré, c'est pas grave, maintenant ça peut revenir L'original, quand même, ce verso qui est placé là, c'est les projets, mes amis, c'est les projets. Et là, bien sûr, il y a, ça a un camp stratégique, c'est-à-dire qu'il faut poser des bases, une certaine stratégie. Il ne faut pas aller n'importe où, il ne faut pas aller au casse-pipe. Il faut y aller. Alors, on va sortir encore une carte, là. Oh, tiens ça c'est rigolo, j'ai tiré ça dans, dans, le, dans le tas des, des majeurs alors que j'avais, de ben, toute façon elle y est, c'est le sphinx. Le sphinx, naturellement, c'est pose-toi les bonnes questions, il hein. euh, y a un côté extrêmement lunaire là encore, alors attention, pas d'égarement. Là je reçois à nouveau, dans, dans les majeurs, ça c'est la quatrième carte, donc elle porte le chiffre carte, 4, et euh, cette carte porte également... Bon, euh, le signe du bélier, puisque c'est une carte qui est, qui, est, qui est martienne, martienne et lunaire en même temps, enfin, donc c'est toujours le côté, sers toi de ton imagination, en tant que stratégie, imagine des plans, voilà, imagine des plans, mais pas... Pas en délire, voilà. Si ça peut pas être fait aujourd'hui, ça sera fait peut-être un peu plus tard ou quoi. Mais commence, disons là, toujours avec cette fameuse Vénus qui est encadrée comme ça, qui doit, disons, avancer déjà poser du concret. Et voilà, une pierre comme les pierres chinoises, vous savez, là, les japonaises, on met des pierres devant, hop, on met le pied, et on met une pierre devant, paf, et on pose l'autre pied. Et on pose une pierre, c'est les galets chinois, japonais décidément, j'y arriverai jamais. Japonais, <rire> japonais. Coucou, ma petite nièce. <rire> c'est japonaise, jeune et des japonaises et des japonaises. Et voilà. Euh, donc là, euh, bah oui, à nouveau. Je, je, je suis désolée, hein, mais on est là, on est là à fond, hein. c'est à nouveau, disons, le cancer, hein, avec euh, la fameuse euh, planète, à Mars qui revient, là, mais carrément, c'est un terrain où il faut vraiment, euh, ben, faut, faut, faut dégommer. Alors, je résume, je résume, je résume mon petit truc ici, mes amis, qu'est-ce que j'ai là devant moi J'ai simplement un conseil, les énergies de la semaine, donc, on en est là, hein, alors euh, là, le conseil, c'est naturellement, eh bien, de, de se considérer, d'avoir une, une bonne opinion de soi, déjà, de ne pas se dévaloriser, de ne pas tomber, disons, dans une espèce de dépression parce qu'on voudrait vous faire croire. Euh, bah t'es pas capable, c'est pas pour toi, euh, toutes ces choses-là, ou euh, euh, non, l'autre il changera jamais et tout. De toutes les façons, euh, l'environnement change à partir de nous, où on, où on, où on modifie aussi notre comportement. Vous vous rendez compte qu'on arrive même à, à, à changer, disons, à modifier des brins d'ADN par la pensée, par le comportement. Oh. Alors, si on ne peut pas le faire, disons, avec notre environnement, petit à petit, ça se fait. Des fois, il y a des choses qui se débloquent rapidement, il y a des fois des choses qui vont un petit peu plus longtemps. Là, c'est bouger, hein. Là, c'est bouger. Même si vous n'avez rien à faire pour le moment, il faut marcher dehors. Il hein. faut marcher, aller marcher. Parce que comme ça, ça veut dire que vous n'êtes pas statique. Le ciel vous voit bouger, en action. Et donc, eh ben, vous pensez, disons, à tout ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de faire. Euh, là, il y a une carte, disons, qui est très le cocoon, cocoon. Donc, se cocooner absolument et tout, de façon à pouvoir se renforcer. Dites-vous des choses gentilles, faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous plaisir dites-vous des choses gentilles. Il y a trop de personnes, euh, j'entends... Qui se dévalorise euh, Pourquoi Pourquoi qui, qui a permis ça Qui a permis ça C'est pas, c'est pas, c'est pas de ce fait. Hein? Et là vraiment la carte, disons qui clôt un petit peu, disons qui, qui rassemble en plus de ça, c'est incroyable cette carte qui était qui a sauté là comme ça. Elle résume en définitive tout ça. Il faut passer à autre chose. Donc là il y a une fin qui arrive. Chez vous, euh, des fois c'est un petit truc et puis après il y, a, il y a des répercussions naturellement. Il y a une fin, ok, il y a une fin qui est avancée. Par contre, il faut utiliser son cerveau, sa réflexion, sa sagesse. Vous savez, c'est la sagesse là, voilà, ce que je vois là, c'est la sagesse. Activer sa sagesse. Hein. Le côté intellectuel, il est là euh, pour, euh, pour faire réfléchir, vous voyez ça. Euh, on on s'aperçoit que maintenant, il y a des types qui sont très intelligents et ils sont cons comme la lune, mais, mais, mais ces gars, mais, mais, mais là, mais qu'est-ce qu'ils font là en ce moment dans la société, mais c'est vraiment, mais vous les entendez euh, parler ou quoi, tu te dis mais attends, mais c'est pas possible ça, c'est bac plus combien, et ils continuent ses études, le mec, non mais, ou des femmes, enfin bref, et, et, il, là, on, on, on leur mettrait disons un robot ou un truc électrique dans la tête pour réfléchir ou pour apprendre des trucs ça va pas plus loin il n'y a pas d'enrobage en, il n'y a pas d'extension il n'y a pas de, de projet regardez d'où quand même c'est une carte qui est extrêmement douce celle-là euh, qui est bercée disons euh, par, euh, par le côté euh, enfant, doux recherchez, disons à vous faire du bien mais de côté enfant euh, N'ayez pas peur euh, d'être euh, gamin, gamine, d'avoir euh, bah, des idées d'acheter de la barbe à papa ou des sucettes ou je sais pas quoi. Mais enfin, vous voyez, euh, c'est pas non plus. Euh, euh, mais y, y a, vous savez qu'il y en a qui s'interdisent des tas de plaisirs parce que non, mais moi maintenant je suis adulte, euh, je suis grand et puis de toutes les façons. Euh, mais ils sont. Mais, mais vous savez qu'ils euh, n'arrivent pas à dormir après. Ben non, on est comme on est, et même si on a fait des bêtises dans la journée, on s'en fiche. Hein? Demain, c'est un autre jour, voilà. Euh, euh, la vie, euh, elle est faite que d'expérience. qui veut dire expérience, dit pouf, <rire> c'est tout, tu, ben, tu remontes. Hein? T'es tombé dans la piscine, tu donnes un grand coup de talon, ben, tu remontes plus vite que les autres là, qui, qui sont entre deux eaux. C'est pas vrai, hein eh Ben oui, évidemment que c'est vrai. Bon, ben écoutez les amis... Alors, ben, moi je trouve que c'est sympa ce truc-là, il ne faut pas que les autres, disons, euh, prennent une forme d'attache sur vous et puis vous influencent en quelque façon que ce soit. Alors ça, ça peut dire, euh, j'étais partie disons pour le matériel électrique, naturellement tout le monde en parle à l'heure actuelle, il y a une forme aussi d'habituation, de faire un pas à la fois dans chaque chose, et de se déshabituer de choses que vous trouvez nocives. Si vous le faites tout d'un coup, là, du jour au lendemain, ben évidemment, ça fait l'effet yo-yo, on s'en sort pas, hein, parce que c'est trop dur, il faut faire les choses petit à petit. Tout simplement, tu fumes cinq paquets, bon, bah ben, une cigarette. <rire> dans un petit moment, tu y arriveras, hein voilà, bon, allez, on rigole un peu quand même, c'est fait pour ça aussi ces vidéos, qu'est-ce que vous croyez alors, les amis, écoutez, faites le glingling, le lac like, le tout, euh, tout ce que vous savez. Allez voir mon site taraudes 5 J'ai plein de choses dessus et puis euh, je vous attends naturellement. Et je vous like, je vous like et je vous souhaite une super bonne semaine. Moi, je la sens bonne. Moi, je la sens super bonne. Au revoir.